On en ouais Après, voilà. Ah, qui est disponible? C'est pas Ah, on ah, ouais, yeah. yeah. a donné beaucoup de clients. dit, Ah fait le non, je ne tu es malade, à tu es malade, oh. que... que... mais tu malade. Tu es malade, tu es malade. Tu es malade, tu malade. Si tu le on comme sur, le provo, on a le Ma la... on est on c'est un C'est du côté ça. Eh, mais oui toujours vous, vous,